Donc moi, c'est Job, Jean-Baptiste, mon prénom. Ça fait 13 ans que je suis dans Tagada Jones. J'ai mon nouveau projet aussi, euh, Faux. Mes influences, moi c'est style Danny Tchuller, le batteur de Biohazard. C'est les mecs, que j'ai bouffés au lycée. Euh, J'écoutais que quoi. Euh, et puis, euh, bah, comme beaucoup, j'adore euh, Stewart Copeland, quoi. C'est vrai qu'il a ouvert un peu ma, ma curiosité, quoi. Les albums de Police, tu les écoutes à 10 ans, puis tu les réécoutes à 22. Et tu les écoutes pas de la même façon, quoi. La batterie, donc c'est une Pearl Masterworks, donc en fait on a donc tout fait nous-mêmes. Et j'ai tout pris en format hyper drive, comme on dit. Le 10 est en 6,5, le 12 est en 7, et le 14 est en 8. Plus un tome basse de 16 en profondeur de 15, et une grosse caisse de 22 parts rallongée. Je me suis vraiment fait plaisir sur ce coup-là. Pour la composition des fûts, on a vraiment travaillé pour avoir des fûts du rap très toniques, avec beaucoup d'attaques, donc l'érable pur, purs, 4 pieds chaque. Mahogany sur le tambour en plus, euh, et sur la grosse caisse, Mahogany 8 plis et érable 2 plis, pour avoir en fait plus de bas, euh, tout simplement quoi. Et après, bah, les fûts euh, hyper drive avec l'érable, euh, bah, évidemment, boum euh, boom badaboum, quoi, c'est terrible. Le liseré au milieu était euh, couleur bois, et en fait on s'est dit mais bah, non, non, on va le faire en rouge en fait. Vu que ça se fait pas en plus c'est super, puis moi le rouge c'est euh, ma couleur quoi. Du coup bah, ça donne un kit euh, atypique et unique, Masterwork c'est ça en fait. Et donc à bah, mon arrivée chez Sabian, euh, en tant que batteur, tu t as vu tellement de mecs jouer avec ça, ça fait rêver. Donc bah entré en matière avec Clem, on a passé une journée à choisir, avec baguette et puis on les a toutes essayés une par une. On est vite arrivé d'accord sur du AX et HHX, évidemment c'est les, les modèles qui explosent. Par contre grosse nouveauté pour moi, j'ai pris des modèles fins en fait. Des modèles qui, qui vivent vraiment, alors qu'avant j'avais plutôt tendance à prendre des modèles très rudes. Je reviendrai plus en arrière quoi. C'est vraiment trop agréable à jouer. Bon moi j'ai des gros diamètres, hein. j'ai du 20 en crash, 19 à gauche, ça sera 20 plus tard, je reprendrai 20. J'ai une ride de métalleux, hein. c'est la Heavy, heavy Ride AX avec une super cloche. Surtout que moi je joue pratiquement que sur la cloche. Ouais. Euh, une chinoise aussi qui prend une place incroyable. Et mon super charlet de 15. Je peux plus m'en passer. Et puis j'ai deux splashs aussi C'est vrai que tu fais des super combinaisons avec deux quoi. C'est assez sympa. J'ai une aéro avec un trou. Elle hyper bien en 8 et puis l'autre elle est en 10. Un modèle plein euh, AX quoi. Je m'éclate total avec ça. On a du volume quoi. De toute façon moi il me faut du volume. Avec la batterie que j'ai il faut que les cymbales euh, équilibrent quoi. Mes sondiers évidemment sont ravis. Bien quoi. C'est à dire qu'ils les travaillent vraiment en façade. Et elles sont belles et puis il y a quand même du, du, quand même du poids quoi dans le mixeur.